Je vous invite à tourner dans vos bibles, euh, dans Éphésiens chapitre 4, un de mes passages préférés. Euh, des sujets qui nous, euh, nous interprètent plus les uns que les autres. Et celui d'Éphésiens 4, c'est l'un à vrai dire, toutes les pitres aux Éphésiens, c'est... Il euh, faut que je vous raconte un jour euh, mon expérience quand je suis devenu pasteur principal à l'Église à Mascouche J'ai choisi les aux Éphésiens, puis ça a été un faux choix. Alors... <rire> Mais enfin,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 à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout votre doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en Celui qui est le chef Christ. Et c'est de Lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Très beau passage. Un jour, j'ai suivi un cours sur la famille. Et dans ce cours-là, il y avait une section qui était pour l'éducation des adolescents. Et je dois reconnaître que quand j'ai suivi ce cours-là pour la première fois, ça m'a littéralement foudroyé. Parce que dans le cours, on me dit tu quoi, c'est. Et c'était la première fois que j'entendais de l'enseignement qui était encourageant pour les adolescents. Hein? Quand tu passes aux adolescents, là. Quand tu parles avec tout le monde, là, c'est comme un peu euh, ça t'a peur. Mais là, la façon dont il enseignait les choses, c'était euh, euh, au contraire très encourageant. Et il enseignait euh, particulièrement euh, un principe euh, qui, on va regarder ensemble, qui nous touche à nous aussi. Il nous expliquait que une des choses qui va faire une différence pour que les adolescents restent attachés à la famille, c'était de développer une famille aux membres interdépendants. Autrement dit, c'est pas parce que vous êtes une famille que vous êtes une famille. Ce qu'il faut, c'est que cette famille-là soit attachée ensemble. Et, euh, et la façon dont ils faisaient les choses, c'est qu'ils nous présentaient que la famille, c'était comme un cercle, des gens qui sont autour ensemble, qui se tiennent par la main et qui regardent vers l'intérieur. Ils sont attachés les uns aux autres, mais c'est plus que ça. Il y a des interactions dans, entre les membres de la famille. Papa a des interactions avec les enfants, des interactions... Les enfants ont des interactions avec maman, maman a des interactions avec papa, les enfants ont des interactions avec papa. Ça se promène euh, entre les membres de la famille. Mais regardez comment c'est important, c'est que c'est au travers de ces interactions-là qu'on développe les valeurs de la famille. C'est parce qu'on on, on, s'influence les uns les autres, qu'on communique les uns, qu'on essaie d'être euh, euh, cohérent dans nos valeurs les uns avec les autres. Dans le cours, il appelait ça le principe de l'association. L'association est le processus par lequel un individu s'associe, se relie, s'attache à, à un certain groupe social, par exemple sa famille, ses égaux égos, ses égos ou sa communauté. Donc, ce processus-là d'association, on peut le créer dans la famille, on peut le créer dans l'église, mais on peut le créer à l'extérieur de l'église. On peut le créer à l'extérieur de la famille. On peut, certaines églises peuvent développer ce qu'on appelle une église aux membres indépendants au lieu des membres interdépendants. Alors, c'est une, une église ou une famille qui se tient par les mains, ça ressemble à une famille, mais au lieu d'être tournés vers l'intérieur, ils sont tournés vers l'extérieur. Tout le monde se tient par la main, mais on regarde de l'extérieur. Et là, la communication à l'intérieur de cette famille-là devient difficile. Pourquoi? Parce que les membres de la famille sont attirés par l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit une confusion dans le message dans les valeurs qu'on veut développer dans les relations. Pourquoi? Parce que le fait qu'on est attiré vers l'extérieur, on est influencé par les, va les valeurs extérieures, puis là, ça devient conflit avec les valeurs intérieures dans, les, dans la famille. Et, et là, comment on peut appliquer ça? Pourquoi avec les adolescents? C'est que ça va arriver fréquemment que les adolescents vont justement être plus influencé par l'extérieur que par l'intérieur. Et là, il va y avoir un conflit de valeurs entre les valeurs qu'il y a dans la famille et les valeurs qui sont communiquées de l'extérieur. Mais ça peut être la même chose pour l'Église. C'est une famille aussi. C'est une famille, puis on peut euh, avoir l'air d'une Église comme on peut avoir l'air d'une famille. On peut se tenir tous par la main puis chanter Kumbaya, mais on peut regarder tous vers l'extérieur, c'est-à-dire être plus intéressé par ce qui se passe par l'extérieur, ou non seulement ça, pas juste par ce qui se passe par l'extérieur, même ce qui peut se passer dans d'autres églises que dans euh, votre église. Et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut développer ce lien-là d'association entre nous. Comment est-ce qu'on peut développer d'être attaché, les uns avec les autres, puis avoir de, des, euh, pas de l'interférence, mais des interactions des uns à l'égard des autres. Le plan de Dieu pour le croyant, c'est qu'il soit attaché à ses frères et ses sœurs. S'il n'est pas attaché à ses frères et ses sœurs, ça crée vraiment un problème. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a donné tous ces commandements-là, qui nous invite à s'attacher les uns aux autres, les uns les autres. Hein? Il y en a beaucoup de commandements, on va les voir, on ne va pas tous les voir en détail, mais on va tous les voir dans le sens que Dieu insiste pour que la famille soit attachée les uns aux autres, qu'on devienne interdépendant, et c'est impossible de devenir interdépendant si on n'est pas connecté les uns aux autres, si on n'est pas tourné vers l'intérieur. Si on n'est pas préoccupé par ce qui se passe à l'intérieur, si on ne développe pas des valeurs à l'intérieur, on va être influencé par l'extérieur. Un corinthiens chapitre 9, nous dit « Avec, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi. » « Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant quoi sous la loi de Christ. »« Afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Moi, il ne pas de ce passage-là. Je regarde l'apôtre Paul comme il travaille, puis je me dit wow, « waouh, cet homme-là, il n'est pas pris dans des règles, il, il est capable de, de s'ajuster au contexte, il est capable pour gagner les gens. » Il n'est pas pris dans un carcan. Il est capable de s'adapter parce qu'il euh, ne il il il cherche pas sa sécurité dans des règles strictes. Il cherche sa sécurité en Dieu. Mais sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la loi de Christ. On n'est pas sous la loi de l'Ancien Testament, ça va de soi. On n'est pas dirigé par tous ces rituels, toutes ces règles qui sont données dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est sans loi? Non. Il, là, il nous parle de la loi de Christ, mais c'est quoi la loi de Christ? Bien, laissez-moi vous les présenter comme tous ces impératifs, tous ces commandements-là, les uns les autres. Dans, le, dans la Nouvelle Alliance, c'est faux de dire qu'on n'est pas sous la loi. On n'est pas sur la loi de l'Ancien Testament, mais on est sous une loi, la loi de Christ, la loi de l'amour. Regardez ces commandements. Vous, les vous en connaissez plusieurs. Ce sont tous des impératifs. C'est Dieu qui dit, aimez-vous les uns les autres, exhortez vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, exemptez -vous, vous les uns les autres. Et un impératif, c'est un commandement. C'est comme... Dieu qui nous invite, qui dit « Hey, c'est important ça, là. » Pourquoi? Parce que ça tient vraiment Dieu à cœur. Dieu est vraiment concerné par nos relations. Quel genre de relation, quel genre de famille on est. Comment est-ce qu'on peut, euh, au lieu d'être des gens dispersés dans chacun de nos coins, on prend du plaisir d'être ensemble, de se rencontrer de parler, de, de vivre de l'intimité, comme on va le voir dans quelques instants. Dans la pensée de Dieu, l'Église est l'endroit où Dieu veut que tout, tout croyant vive afin qu'il prenne soin de nous au travers des autres. Écoutez bien ceci, c'est intéressant. Dieu prend soin de nous au travers des autres. On est des canaux. À la base, c'est Dieu, on a déjà vu ça ensemble, quand je vous disais, les, les, parfois les cadeaux, les, cadeaux de, les cadeaux de Dieu sont des cadeaux empoisonnés. Dans le sens qu'on a tendance à s'attacher aux cadeaux de Dieu que de s'attacher à Dieu lui-même. Mais si Dieu prend soin de nous au travers les autres, on peut des fois s'attacher plus aux autres qu'à Dieu lui-même. Mais on, il faut toujours qu'on se souvienne que quand quelqu'un nous fait du bien dans l'Église, c'est Dieu qui le fait au travers quelqu'un, au travers de le canal. Dieu aurait pu nous sauver et nous prendre directement avec lui. Dieu aurait pu utiliser les anges, mais non. Il utilise l'Église, il utilise les vrais et les sœurs pour faire un œuvre dans nos vies. De la même façon que le diable peut atteindre Dieu au travers de l'Église, dans le sens que quand le diable fait du tort à l'Église, ça touche Dieu. Dieu est attristé quand l'Église se chicane, quand, quand l'Église euh, n'accomplit pas la volonté de Dieu, ça l'attriste Dieu, puis le diable, il ne peut pas toucher à Dieu, mais il peut toucher à l'Église de Dieu. De la même façon, Dieu exerce sa bénédiction au travers de nos frères et nos sœurs. Malgré les injustices, malgré les, malgré les blessures qu'on peut vivre dans l'Église, dans ça demeure toujours le plan de Dieu de travailler au travers des autres pour nous faire grandir. Dieu travaille au travers des autres pour euh, nous faire euh, du bien, même si des fois, en apparence, ça l'air du tort. Les locutions, les uns les autres, constituent des promesses. C'est-à-dire que si on obéit à ce que Dieu nous demande, il y a des promesses qui sont attachées à, chacune de ces, à chacun de ces commandements-là. Parce que ce que Dieu ordonne, ordonne il le donne. Donc, s'il si nous dit ici qu'on doit se faire du bien les uns aux autres au travers ces commandements-là, de la réciprocité, bien, c'est vraiment au travers de ça que Dieu va renvoyer sa bénédiction. Jean 13, 35, un passage qu'on connaît bien, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est que c'est le moyen d'évangélisation par excellence. » Parce que quand on vit les commandements de réciprocité, tous les commandements les uns les autres, « Ah, wow! » On ne peut pas voir ça dans le monde. On ne peut pas reproduire ça. À vrai dire, on ne peut même pas mettre en pratique ces commandements-là par nos propres moyens. C'est par l'Évangile. L'apôtre Jean dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles s'ils sont accomplis par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous habite. C'est pour ça que je déjà mentionné ici, hein, que des gens qui abandonnent la foi après un certain temps, qui ne sont pas intéressés de continuer dans l'Église parce que, ils essaient de mettre en pratique les commandements de Dieu, les commandements de la réciprocité, puis il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le produire. Alors, quand tu es blessé, bien, es, comment tu vas réagir à ça? Comment tu vas arriver à pardonner la personne qui t'a blessé? C'est là qu'il faut être au, devant le trône de Dieu, c'est là qu'il faut demander à Dieu d'exercer sa puissance au travers de ta vie, Autrement, tu n'arriveras pas à pardonner. Puis plus l'offense est grave, <rire> plus... Hein, hein, c'est hein, ben, toujours indispensable de se tenir proche de Dieu, mais ça met en évidence comment est-ce que tu ne peux pas le faire par toi-même. On va mm -hmm. ensemble... Hein, je ne sais pas si on a dit ça ici. Hein, quand Dieu dit pardonnez vos ennemis, aimez vos ennemis, honnêtement, d'après moi, ça c'est le top des tops. Les commandements de Dieu. Hein? Aimer ton frère, ta sœur, là, qui te blessait, c'est une chose, Mais aimer ton ennemi, pas c'est facile. pas facile, impossible, par toi-même. Ouais. Donc, c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que tu n'y arrives pas par toi-même, puis tu dois avoir cette dépendance-là, <rire> cette, cette intimité-là avec Dieu pour que Dieu fasse le miracle au travers de ta vie. Comme je le disais, l'évangélisation, c'est le moyen, euh, l'amour réciproque, c'est le moyen d'évangélisation par excellence. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, sera, ça va toujours être un défi. C'est jamais quelque chose qui est acquis, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement. Parce que régulièrement, on a besoin de se rappeler la volonté de Dieu et que ce n'est pas naturel, que c'est surnaturel. Alors, on va regarder ensemble comment est-ce que à quoi ça, ça représente d'être une Église interdépendante. Premièrement. Là, Yahge je parle. On a une nouvelle ordinateur. Une vraie bombe. Voilà. L'interdépendance se vit en communauté. C'est impossible de développer l'interdépendance si on ne se voit pas les uns les autres, si on ne passe pas du temps ensemble les uns avec les autres. Les croyants du Nouveau Testament, ce sont des gens qui se voient, qui entretiennent des relations, qui, qui vivent ensemble dans des situations, dans des contextes. Beaucoup de chrétiens du 21e siècle L'expression « les uns les autres », ça ne veut pas dire grand-chose. Puis c'est pire depuis qu'on a eu la pandémie. Beaucoup de chrétiens depuis la pandémie euh, ont, ont compris qu'eux autres, c'était suffisant de suivre la célébration le dimanche matin en ligne. Je bénis le Seigneur pour, euh, comme tu viens de dire, Marc-André, tantôt, qu'on a la, les célébrations en ligne. Mais ça, c'est parce que c'est quand on n'est pas capable de venir. On veut prendre soin de ces gens-là, c'est fantastique. Ou encore, pour des gens qui ne sont pas prêts à mettre les pieds dans l'église, puis qui, qui, viennent, qui viennent visiter l'église au travers en ligne, ça c'est correct. Mais ça ne peut pas résumer notre vie chrétienne. J'ai de mes amis, je pense que j'ai déjà raconté, Il me disait Ah, moi j'écoute du R.C. Sproul. » R.C. Sproul est rentré à la maison il y a quelques années. C'était un grand prédicateur dans l'histoire de l'Église. Mais j'ai dit, « R.C. Sproul, il n'a vu ça. Si tu de ton Église locale, d'avoir des R.C. pro tu vas être déçu. » Alors, mais, mais le plan de Dieu avec les prédicateurs, bien qu'imparfaits ou limités, la volonté de Dieu, c'est qu'on passe du temps ensemble les uns avec les autres. racialistes, puis F.L.Q.N., il parle des chrétiens Robinson. Vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe? Hein? Ils vivaient tout seuls sur une île. Les chrétiens vivent tout seuls chez eux. Ils ne voient jamais au côtoient très peu de chrétiens. Et c'est intéressant parce qu'il dit qu'ils n'ont même pas un vendredi pour, avec qui parler. Vous savez c'est qui vendredi dans l'histoire de Robinson Crusoe? Pardon? Non, c'était un, un indigène euh, qui vivait sur l'île. Vous avez trouvé un brésil, donc Oui, un... ouais, c'est ça. C'est profond. <rire> cool. Mais, euh, quand on lit les Écritures, quand on regarde toutes ces exhortations-là, les uns les autres, rendez-vous serviteurs les uns les autres, prévenez-vous euh, des égards mutuels, pardonnez-vous les uns les autres. Wow! Ça, c'est des gens qui se côtoient qui ont du temps en ensemble. La vie dans un corps, dans un corps spirituel, ce n'est pas toujours facile, mais c'est une super école. Elle nous apprend à travailler en équipe, à valoriser les autres, à nous, courager, à nous euh, corriger mutuellement, à grandir ensemble, même si c'est tard, c'est quand même le plan de Dieu. Combien de fois je dis ça dans une semaine? Ah, l'Église! Ah, l'Église! Bien, l'Église, c'est là que Dieu a la bénédiction, parce que quand on vit des choses ensemble, ça nous apprend la flexibilité, ça nous apprend à se pardonner, ça nous apprend à avoir du tact pour savoir comment on dit les choses. C'est ça, on développe plein de qualités comme ça. L'interdépendance ne peut être vécue que dans un cadre de relations intimes. L'expression « les uns les autres » n'est pas une invitation à des relations avec la population environnante. Non, c'est une invitation de vivre une relation à l'intérieur, une relation proche, une relation les uns avec les autres. Une relation privilégiée. Les autres, ça ne peut pas être tout le monde. Ce sont des gens précis que l'on connaît et qu'on est en relation avec eux. C'est certainement dans un cadre restreint. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se vivre à l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur. C'est cette relation-là qu'on expérimente l'amour. Après, on est capable de l'expérimenter à l'extérieur de l'Église, mais ça commence premièrement dans l'Église. De Pierre 1 nous dit à cause de cela faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Oh, deux fois amour? Oui c'est c'est l'idée ici qu'on le vit à l'intérieur de l'Église comme première étape puis on va être capable de le vivre à l'extérieur un coup qu'on va l'avoir acquis à l'intérieur. Même principe ici dans 6 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Première étape. Après, on peut l'exercer envers tous, mais l'école, c'est dans l'Église. L'apprentissage, c'est dans l'Église. Même principe ici, Thessaloniciens. Prenez garde que personne ne fasse. Ne rendre à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, premier état, soit envers tous, deuxième état. Mais ça s'apprend dans l'Église. Deuxièmement, l'interdépendance suppose des relations concrètes et constantes. J'étais un jour, alors que ça n'existait, ça n'existe plus aujourd'hui, l'abbaye d'Oka, vous connaissez. <rire> J'avais été là pendant 24 heures pour rencontrer Dieu, puis passer du temps avec Dieu. Et euh, vous savez ce qui est particulier? Ben là, je ne sais pas si c'est le même dans tous les abbayes, mais dans cette abbaye-là, il avait fait le vœu du, du silence. Silence. silence. Il parlait jamais ensemble. Et, euh, et, et même quand il y avait des repas, ils ne parlaient pas ensemble. Les seuls moments qu'on entendait la voix de quelqu'un, c'est quand il chantait des chants grégores. Mais ça, ce n'est pas un modèle d'église. Un modèle d'église, ça ne se vit pas dans le silence. Le modèle d'église, ça se vit de relations, ça se vit de mots, ça se vit d'échanges, les uns à l'égard des autres. Et malheureusement, comme je le mentionnais tantôt, trop chrétiens, ils il, il vivent solitaires, pas de relation avec les autres. Dans 1 Jean 3, 18, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, on, on s'aime en parole, on s'exprime des choses, on s'encourage, on s'aime, on s'exhorte, on, se, on se reprend. Puis, on se fait du bien, on va aider quand on en a des besoins, on va le démontrer de manière pratique. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette intimité-là, les uns à l'égard des autres. L'interdépendance s'adresse à l'ensemble des chrétiens. Pourquoi je dis à l'ensemble des chrétiens? C'est parce que, Très souvent, on résume la vie chrétienne ainsi. On a de, une relation avec Christ, puis on a une relation avec qui? Le pasteur. On dirige les anciens, on veut voir les anciens, on pense que ce sont les personnes les plus importantes de l'Église. Mais la réalité, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qu'on a lu tantôt dans Éphégien chapitre 4, l'Église... C'est des membres qui ont une relation les uns avec les autres. Souvenez-vous, le, le principe d'association, on se tient tous par la main, on regarde vers l'intérieur puis on a des relations les uns avec les autres. On a une relation avec Christ et on a une relation mutuellement. Les pasteurs ont un rôle à jouer, comme on l'a vu dans Ephésiens 4, ils ont la responsabilité d'équiper le corps de Christ, d'enseigner le corps de Christ d'être un exemple, de servir, mais pour que le corps de Christ ne devienne pas dépendant du pasteur ou dépendant des anciens, mais qu'on devienne dépendant les uns les autres. Écoutez bien ceci. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. C'est bien plus utile dans ta vie un frère ou une soeur que tu rencontres à toutes les semaines avec lesquelles tu pries parce que tu ne sais pas quoi faire, que de rencontrer le grand spécialiste, le pasteur, l'ancien, une fois par mois ou une fois tous les X mois. Plus efficace! Parce que souvent, les anciens savent pas trop eux-mêmes des fois quoi faire dans certaines situations. Mais le fait que je… tu sais, je me… Je me mets à genoux avec un frère et une sœur, puis que je prie, « Seigneur, tu connais la situation, tu connais le besoin, fais quelque chose. Hey, » Hé, ça, c'est puissant. Mais c'est ça, le plan de Dieu, c'est que on est les canaux de Dieu. C'est le principe des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est des manifestations de Christ les uns à l'égard des autres. Certains ont tel don, sont la main de Dieu, la main de Jésus. D'autres choses sont les poumons de Jésus. D'autres sont les jambes de Jésus. D'autres sont les doigts de Jésus. D'autres sont le cou de Jésus. Jésus, c'est la tête. Mais comprenez bien que pour que le corps physique fonctionne, il y a besoin de toutes ces parties. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble pour que lui exerce la main de Jésus, puis lui exerce le poumon de Jésus, puis lui exerce les pieds de Jésus. Puis, vous comprenez le principe? Oui. Et quand toute l'Église exerce ses dons les uns à l'égard des autres, on a une image complète de Jésus. Mais si c'est juste les anciens ou les pasteurs qu'on voit et qui sont le centre d'attraction, bien l'image de Jésus en souffre. Non seulement l'image de Jésus en souffre, mais vous en souffrez parce que les anciens et les pasteurs n'ont pas tous les dons spirituels. Ils ont besoin de les frères et des sœurs pour qu'ils puissent exercer ce que Jésus leur a donné de lui pour l'Église. Toujours selon Éphésiens, chapitre 4, quand tout le corps est bien formé, bien équipé, ils vont, ils vont la synergie va s'exercer dans nos relations. Puis, c'est pour ça que quand un membre souffre, tout le corps souffre. S'il y a des membres qui sont pas, qui sont isolés, ça l'affecte tout le corps. On a besoin de tout le corps pour être fonctionné. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà posé cette question-là. Quelle partie du corps vous aimeriez perdre? Et là, là. <rire> <rire> Mais même ça! C'est mieux. Une belle chevelure! Mais enfin, on vit avec... on vit avec la chute. les <rire> <Et> cheveux <rire> Mais, moi, j'ai réfléchi à ça par des doigts je joue de la guitare. Si il si, n'y a pas de partie de... Ben, c'est sûr qu'il y a des parties, ça nous dérangerait moins si on avait les les choisir. On en a tous besoin. Et dans l'Église, on a besoin de tout le monde. Ça n'existe pas. Un chrétien mort, inutile. Les chrétiens qui s'isolent, ils font du tort à l'Église. Puis ils se font du tort à eux-mêmes. Parce qu'ils ont besoin des autres. Quand on regarde l'interdépendance, on réalise que c'est un ensemble de choses à faire et à ne pas faire. Rapidement. Les choses à faire pour développer l'interdépendance. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser si vous n'avez pas de parfum. Afin <rire> qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns les autres, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, en toute humilité douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Que la parole de Christ habite parlez vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Exercez l'hospitalité des uns envers les autres, envers les autres sans même. Quel défi! Commandement, impératif, pas le choix absolument indispensable pour être capable de, de, de développer des membres interdépendants. Soyez bons les uns les autres, compatissants. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste soit une grande efficacité. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand on regarde ces commandements là. Hein, on est obligé d'admettre qu'il faut que ce soit un miracle pour que Dieu le fasse les uns avec les autres. Mais, mais en même temps, quand on est capable de vivre ça, c'est tellement beau! Hein, c'est beau, mais c'est un qu'il qui a pas de blessure. Comme, c'est ça, on va voir que des choses à pas faire pour développer l'interdépendance. Hein? « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne parlez point en mal les uns les autres. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frère, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns envers les autres. Les commandements négatifs sont là parce que c'est nos natures humaines qui vont se, se manifester inévitablement. Ça va être, ils vont avoir des maladresses inévitablement. Quand ils m'ont engagé comme directeur de l'association, je leur ai donné cinq raisons pour ne pas m'engager. Et l'une d'elles, c'est que je leur ai dit, je vais dire des niaiseries qui vont vous faire honte. Parce qu'on dirait, il y a des fois, moi, le filtre, il n'est pas là. <rire> oui. Ben, moi, ça m'arrive à, à l'occasion. Je ne le pas souvent, mais... Puis aussi, j'étais un petit peu rebelle. alors j'aime ça dire les chants, juste sur le bord de la ligne, pour provoquer. Le vieux Louis. Alors, inévitablement, je blesse déjà. Et même, euh, je crois que je l'ai dit aussi, le proverbe dit, hein, celui qui parle beaucoup, n'a pas d'occasion de pécher. Et c'est ma job de parler. Et inévitablement, je vais blesser. Maintenant, si j'ai besoin d'exercer la grâce, que vous exercez le pardon, hein. Puis si je vous blesse, dites-moi. Ce n'est pas un problème pour moi de m'en pas je le sais, j'étais un fou. Et un fou sauvé par grâce. Puis quand la grâce de Dieu s'exerce, dans ma vie, je deviens un homme intelligent. Mais c'est la grâce qui, qui doit s'exercer. Mais comprenez bien, c'est que pour être capable, euh, des fois, pour faire les, les commandements euh, positifs, il faut faire les commandements négatifs. C'est-à-dire, euh, par exemple... Euh, Oh, on va donner, donner un exemple. Euh, deuxième, genre 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Si tu veux aller exhorter quelqu'un qui a quelque chose à travailler dans le fait, et on en a tous, bien, si sait que tu en as parlé à la moitié de la congrégation, ben ça ne marchera pas. Donc, il y a des choses qu'il faut que dans ta vie pour pouvoir faire d'autres choses. Il faut arrêter de faire certaines choses pour être capable de faire des bonnes choses. Quatrièmement, l'interdépendance est construite sur l'amour. Il faut que que l'amour la, soit la fondation de notre relation, parce qu'autrement, on ne sera pas capable de pratiquer ces commandements-là. Attaché aux, aux 16 locutions, les uns les autres, une douzaine de fois, ça a rapport avec l'amour. Ou une manifestation de l'amour. Alors, il faut que l'amour soit vraiment la fondation de nos relations, les uns à l'égard des autres. Lorsque le, le non-croyant ou le croyant sans Église vient dans les unes Églises, il ne saurait juger si la doctrine est enseignée correcte, si la confession de foi est orthodoxe, si la structure ecclésiastique est biblique, mais ils sentiront immédiatement si les membres servent les uns les autres. Alors, c'est pour ça que c'est puissant. C'est puissant quand il y a quelqu'un qui vient à l'église et se sent aimé, qui se sent accepté, ne se sent pas jugé. Hein? On a parlé de ça des fois. Il y a des gens qui peuvent venir dans l'église et qui sont très différents de nous. Aujourd'hui, avec toute la question des genres, des transgenres, on va être confronté à ça. Comment on réagit à ces gens-là? Est-ce que on les accueille vraiment? Que, comment on peut les accompagner dans leur processus de transformation? C'est le miracle de l'amour qui va le faire. Paul nous dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est intéressant. La charité va demeurer, pourquoi? C'est que même quand on va être dans le ciel, il va y avoir encore de l'amour, on n'aura plus besoin de la foi. On n'aura plus besoin de l'espérance. On va être dans le ciel. Ça va être accompli, mais on va continuer de s'aimer. Mais là, on va s'aimer comme il faut. Un petit exercice à faire cette semaine. Petit tableau. Quelles sont les influences sur ta vie? Ce tableau-là, c'était dans le cours sur la famille, puis c'était les enfants qu'il fallait mettre le nom. Mais ça s'applique très bien à l'Église. Alors, membre Louis, quelles sont tes relations dans ta vie? Mon travail, mes voisins, mes frères, mes sœurs, mes enfants, mon Église. Fais une liste de tes relations. Deuxièmement, calcule le nombre d'heures que tu passes dans chacune des relations avec les personnes. Naturellement, le travail, si vous travaillez, vos voisins, vos amis. Et ensuite, faites une colonne. Quelles sont les valeurs de ces personnes-là? Hein, pour les enfants, s'ils passent beaucoup de temps chez le voisin, c'est quoi les valeurs du voisin Quand je vous dis qu'on se tient par, on se tient par la main, mais on regarde à l'extérieur, et, et c'est les voisins les, vo, les valeurs du voisin qui vont influencer le plus votre enfant. Alors c'est bien mieux d'accepter d'avoir le, le fils du voisin chez vous que toi, que ton fils aille chez le voisin. Alors, c'est la même chose pour l'Église. Combien de temps je passe avec mes frères et mes sœurs? Combien de temps je... Quelles sont les valeurs de ceux qui m'entourent? Puis, puis ceux qui ont le plus de, de temps, c'est ces valeurs-là qui vont vous influencer le plus. Et c'est pour ça que c'est important de passer du temps ensemble, puis de... Développer, puis de renforcer nos valeurs qu'on partage ensemble. Et c'est ainsi qu'on agit. Bien, on va développer une église au monde interdépendant. Prions. Seigneur Jésus, quel défi incroyable que tu nous donnes. En nous invitant, Seigneur, en nous exhortant tous ces, ces exemples. Seigneur, on reconnaît qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On reconnaît, Seigneur, que plus souvent qu'autrement, c'est ma nature humaine, charnelle, qui se manifeste. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu fasses des miracles dans cette Église, qu'on puisse vraiment développer l'interdépendance, et Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique ces commandements. Pour que, Seigneur, on puisse se faire du bien les uns les autres. Et qu'on puisse être un puissant témoignage, Seigneur, pour n'importe qui qui vient nous résister. Fais ce miracle, Seigneur, je t'en supplie, dans ton nom précieux.